Salut à tous, c'est Valentin et je suis très content de vous présenter aujourd'hui cette vidéo qui va parler de l'univers musical d'Assassin's Creed. Dans cette vidéo, on va tout simplement partir interviewer l'un des créateurs de la nouvelle tournée Assassin's Creed Symphonic Adventure au Grand Rex à Paris. Il s'appelle Romain Danois et on le remercie très très chaleureusement de, de nous faire confiance et de nous permettre aujourd'hui de vous produire cette vidéo. On sera d'ailleurs présent au concert symphonique le 29 octobre à Paris. Alors ben, si vous êtes passionné par Assassin's Creed de euh, manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on traite de toute l'actualité d'Assassin's Creed et de tout ce qui gravite autour. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo qui nous a demandé beaucoup de travail, ça nous aide énormément. Avant de partir sur place, laissez-moi vous transporter à travers l'histoire Face à l'une des franchises qui a façonné le monde du jeu vidéo moderne. Assassin's Creed est une licence qui a su retranscrire depuis le tout premier épisode en 2007, à la fois et de façon globale, d'un réalisme impressionnant et d'une fidélité historique globalement remarquable. Au fil des années, Ubisoft et les équipes de développement se sont efforcés d'améliorer l'immersion des joueurs au sein de mondes ouverts toujours plus ambitieux. Évidemment, au cours de ces 15 années d'existence, la franchise Assassin's Creed a beaucoup évolué, tant dans le gameplay qu'au niveau graphique, mais également et on n'y pense pas forcément, au niveau musical, puisque chaque jeu nous plonge dans une époque complètement différente. Du Moyen-Âge oriental à la révolution industrielle en passant par l'âge d'or de la piraterie, les compositeurs musicaux et les artistes ont toujours su placer la barre très très haut en matière de bandes originales, faisant de certains morceaux de véritables icônes musicales du jeu vidéo. Et tout ça en plus de nous plonger dans l'ambiance si particulière euh, qui à créer les équipes de développement artistique. Allez, je vous emmène au Grand Rex avec moi à Paris Hop là, on se retrouve à Paris pour interviewer Romain, on a assisté hier à Ubisoft Forward pour fêter les 15 ans d'Assassin's Creed, on vient à peine de se remettre de nos émotions, que nous voilà dans le Grand Rex, et c'est un truc de dingue, parce qu'on a cette grande salle qui est quand même très prestigieuse, rien que pour nous. C'est vraiment trop, trop beau. On est au Grand Rex là, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a le Grand Rex. Rien que pour nous. Le Grand Rex, c'est une salle de cinéma, mais aussi et plus généralement une salle de spectacle, et c'est là-bas que va se dérouler le 29 octobre 2022, la première mondiale d'Assassin's Creed Symphonique Adventure, pour fêter les 15 ans de cette franchise qui nous passionne tant. C'est une nouvelle expérience musicale entièrement dédiée à chacun des épisodes et des héros populaires d'Assassin's Creed. Le tout dans un concert ultra immersif, en plusieurs parties, pour une durée totale de 2 heures. Autant vous le dire tout de suite, le projet est très ambitieux, et évidemment pour nous, impossible de passer à côté. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, direction l'éloge pour interviewer Romain, le créateur du projet. Salut Romain Salut Valentin c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ah de même. Tu hein. es passionné par la musique oui. et par Assassin's Creed. Bah, oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est pour ça que je suis là. Bah, par où commencer surtout hein, parce oui. que c'est un gros morceau. Donc là concrètement on est au Grand Rex hein, pour faire le, le concert Assassin's Creed. Enfin c'est pas là, maintenant, mais on, on y sera dans quelques semaines hein, au moment où on se parle. Et donc euh, bah moi je suis un producteur de, de concerts, je suis, euh, je suis assez implanté dans ce milieu depuis un moment. Et comme je suis un grand fan d'Assassin's Creed, assez rapidement j'ai voulu faire quelque chose autour de, de ça. Et bah, c'est une réalité, donc voilà un peu ce que je fais, de manière très très très rapide, okay. même si évidemment c'est plus complexe que ça. Ok, ça fait combien de temps que tu bosses sur le projet Creed euh, du coup Alors le projet Assassin's Creed euh, en concert a été lancé il y a plusieurs années, euh, mais là cette version pour les 15 ans, on travaille dessus depuis à peu près un an. Il y a déjà eu une précédente tournée de concert sur Assassin's Creed, mmh. est-ce que tu peux me dire en quoi ton projet est différent ouais. du, du précédent Alors là déjà l'idée c'était de faire un peu table rase pour les 15 ans, oui. L'idée, c'était déjà de rajouter euh, Paala, qui est un gros morceau euh, dans, dans, euh, voilà, dans la timeline d'Assassin's Creed et puis également musicalement. Et ça demandait aussi de, de repenser le concert. Donc là, l'idée, c'était de repenser un concert de ses fondations depuis le départ, okay. euh, de A à Z, euh, et de reproposer euh, une expérience complètement nouvelle euh, pour les spectateurs, et vraiment spécialement pour les 15 ans. Donc là, on l'a vraiment construit avec cette idée de rétrospective, de mettre un peu tous les compositeurs à niveau et tous les jeux sur un pied d'égalité, mmh. euh, même si évidemment, vous le savez, Assassin's Creed, c'est beaucoup, beaucoup de jeux. Donc ouais. il a fallu faire une sélection. On est resté sur les jeux principaux. Et à partir d'une feuille blanche, voilà. Pour répondre à ta question, pardon, okay. parce que je pars un peu à chaque oui. fois <rire> non, mais euh, loin. L'idée, c'était de dire, moi, je, je lance un concert Assassin's Creed. Ouais. Je ne suis pas juste un producteur. J'arrive, je prends une licence, je mets des musiques et je les joue. Il y en a plein qui font ça. Moi, j'ai envie d'amener une idée. Et cette idée, elle part d'une feuille blanche. Donc, il y a eu un précédent concert. Et ce précédent concert est terminé. Et là, on part sur quelque chose de totalement nouveau. Assassin's Creed, pour moi, c'est l'un des. On est dans le top 3, musicalement. Évidemment, on peut parler des jeux, mais ce n'est pas, le... pas le sujet. Mmh. Euh, musicalement, on est largement dans le top 3. En 15 ans, c'est juste fou tout ce qui a été fait, tout ce qui a été produit. Et ça mérite largement sa place en, en salle de concert. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, de... de tous les jeux. C'est ça qui est cool, c'est que justement, quand tu, quand tu racontes comment tu es venu l'idée de... de créer ce concert autour d'Assassin's Creed, ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on a 15 ans mmh. de... de jeux vidéo. On a plein de jeux différents mmh. avec des époques différentes et des ambiances musicales ouais. différentes en fonction mmh. de ces époques là et euh, c'est ça que je trouve que c'est quelque chose qui euh, ah ouais c'est assez unique riche quoi en fait c'est c'est riche, riche et c'est unique L assassin's Creed, on passe vraiment de choses complètement différentes d'un jeu à l'autre. Quand on passe du, euh, de, de Révélation à Assassin's Creed 3, bah déjà on, on change de compositeur. Lord bon Balf était déjà sur le Révélation. Mais c'est vrai qu'on passe d'un univers à l'autre. On suit euh, une évolution artistique qui est toujours ultra assumée. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi, c'est un autre débat, mais que parfois les jeux divisent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie division auprès des joueurs. On a ceux qui aiment le côté RPG, il y en a ceux qui veulent revenir aux sources. Euh, là, hier, on a eu des annonces d'Ubisoft avec euh, bah, finalement, ils ne vont pas choisir, ils vont nous proposer les deux. Mm. Euh, mm. Et ça, ça aussi, c'est unique. Alors, moi, j'aime les deux, hein, je ne vais pas faire mon difficile. <rire> euh, et c'est vrai que là-dedans, bah, on a euh, bah, au final une variété d'expressions et d'interprétations, euh, toujours d'un point de vue musical, euh, ouais. euh, où on passe du tout orchestral, très harmonieux, très mélodique, et puis parfois des choses un peu plus expérimentales, comme on a eu sur euh, Origins, ou bien plus folklorique, vraiment l'antithèse de, de, de la musique hollywoodienne avec, euh, avec Odyssée, ou même voilà. Enfin, Ce n'est pas courant, je dirais. Voilà. On... Ce n'est pas courant, et je suis content que les gens viennent voir ça. Tu parlais à l'instant de ta démarche, de projet. Euh, la démarche justement créative euh, j'imagine que euh, cette démarche-là de création a nécessité beaucoup de travail oui. euh, notamment sur euh, l'aspect immersif et l'une de, des ambitions de, de ton projet c'est de, de faire vivre une expérience oui. musicale et visuelle complète oui avec tout un système que vous avez créé pour synchroniser la musique oui. et l'image. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus oui. à ce sujet Alors la synchronisation, c'est quelque chose qu'on a fait très tôt dans nos projets originaux, parce que quand on allait voir des concerts de ce type-là, il n'y a pas forcément de synchro avec l'image. Les images à l'écran étaient un petit peu random, c'était aléatoire. Il n'y avait pas forcément de synchronisation déjà au niveau de la personnalité de la musique. Il faut savoir qu'en musique, on... même en musique de film, ciné-concert, on va privilégier l'expression musicale, c'est-à-dire que le chef d'orchestre va jouer lui-même le tempo, c'est à ça que sert le chef. Pour les gens qui se posent la question à quoi sert un chef parfois parce que les musiciens jouent leur partition, mmh. euh, faut savoir qu'un musicien, quand il est dans l'orchestre, en fait à l'intérieur de l'orchestre le son est totalement déformé. Par exemple les cuivres, c'est tellement fort que quand ils jouent, ils s'entendent jouer eux, mais ils n'entendent pas jouer les autres. Donc ils n'ont pas forcément de repère, et le repère, ça va être le chef. Euh, le problème, c'est que euh, le chef, dans son expression de jeu, va jouer le tempo plus ou moins rapidement. Ça n'est pas compatible avec nous. Euh, ce que l'on veut faire en termes de synchronisation au cordeau. C'est-à-dire qu'on va avoir des synchronisations à la seconde près. Le système qu'on a créé est une espèce de, de, de logiciel matriciel où tout est mis en parallèle. La musique, l'écran, les lumières, tout ce qui va driver le show, c'est la musique. Alors mmh. qu'un ciné-concert, finalement, c'est quoi bah, c'est une musique qui est jouée sur des images et les gens regardent un film et bien bah là c'est l'inverse on a monté des images sur de la musique donc le rapport est inversé mmh. alors ça paraît un peu difficile à, à comprendre quelle est vraiment la différence mais en fait ça change tout on amène quelque chose qui pour nous est vraiment de l'ordre de l'immersion et qui me semble assez inédit encore et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait apporter il mmh. faut bien comprendre que cette démarche elle est vraiment très très très très longue et c'est beaucoup beaucoup de va-et-vient avec les équipes d'arrangeurs les équipes de monteurs et au final on arrive à une forme qui, euh, on espère être euh, très bonne tu l'as dit euh... Euh, un peu tout à l'heure, euh, Assassin's Creed, euh, au fil de ces de, de différents épisodes, a marqué les joueurs, mmh. et sa musique ouais. n'est pas pour rien, ça on peut le dire clairement. Est-ce que ce sera des morceaux importants, je dis importants entre guillemets pour, pour Assassin's Creed et pour les joueurs J'entends par important des thèmes particuliers qui correspondent à des moments marquants. Comment a été fait votre choix, ouais. justement alors ça c'est vraiment la partie la plus compliquée. Chaque jeu va être résumé entre 10 et 12, 13 minutes. Donc les choix il y en a. On peut se baser sur des choses qui sont plus ou moins objectives. Ça par exemple le nombre de vues par exemple sur les plateformes de streaming. Et donc ce choix, bah, il est personnel pour nous. L'idée c'est d'avoir euh, toutes les sensibilités qu'on peut avoir sur tous les jeux Assassin's Creed. Euh, représentés durant ce concert. Euh, donc les choix ont aussi été faits de ce point de vue-là. Et, euh, et à partir de là, de reconstituer aussi l'histoire de chaque jeu. Donc les choix sont aussi amenés par le scénario. Ces choix, bah, ils seront assumés tels qu'ils sont, mais c'est une proposition. Et puis pour le coup, je suis fan, donc la proposition ne vient pas juste de quelqu'un qui a regardé euh, les, euh, les meilleures vues euh, sur Spotify. Donc il bah, ne faut pas que les gens hésitent après à nous faire des retours, parce que euh, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux euh, m'en dire un petit peu plus euh, sur Alors, les points clés du projet C'est un petit peu vague comme question. Mmh. En tant que créateur, est-ce que tu euh... Euh, m'expliquer me, me, justement l'aspect le, le, sur les, les différentes parties, mmh. sur euh, les particularités de l'orchestre, ouais. sur l'expérience audiovisuelle, on en a déjà un petit peu parlé, le fait mmh. que ce, ce sera synchronisé, et euh, les représentés alors les jeux représentés je sais pas si ça répond à ta question mais c'est les jeux principaux ouais. de la de la série principale de toute façon les gens ont le programme sur sur le site officiel on a même hésité à un moment donné pour tout dire un jeu à mettre Rogue parce que le héros n'est pas un assassin bah, j'aimerais avoir je sais pas je crois qu'à 12 ou 13 jeux représentés sur le concert j'aurais aimé j'aurais aimé avoir 12 ou 13 nomenclatures totalement différentes d'orchestre c'est évidemment impossible donc on aura un seul et même orchestre sur scène qui jouera à tous les jeux mais on apporte quand même la personnalité de chaque musique mais par exemple assassin's Creed 2 pour donner l'exemple d'un jeu que, que je préfère, d'un du, de, des, des épisodes que je préfère, le marqueur musical, c'est la soprano. Mais par exemple, sur Odysée, l'un des gros marqueurs très important, ça va être le bouzouki. On va, on va globalement lisser le reste pour une version orchestrale, mmh. mais dès qu'on peut amener la personnalité de chaque musique pour lui donner ce cachet, et pour que les gens disent, ah oui, ça c'est vraiment Odyssey parce qu'il y a la mandoline. Ah, ça c'est vraiment Assassin's Creed 2 parce qu'il y a la soprano. C'est tout bête, mais on va vraiment l'apporter le, le, pour faire en sorte qu'il euh, y ait justement tous ces petits marqueurs euh, qui viennent enrichir chaque, chaque, chaque partie. Toutes ces petites spécificités, on va les amener. J'invite tout le monde à attendre l'oreille et à essayer de les reconnaître et puis d'en parler après. Quoi. Euh, tu disais, vous avez hésité à mettre Assassin's Creed Rogue. Parce ouais. que ce pas un assassin. Est-ce que du coup, vous avez hésité à mettre Assassin's Creed Odyssey ou pas Alors, c'est. Euh, <rire> <rire> je sais pas si je peux répondre hein, du point de vue d'Ubisoft de c'est plus pour la vanne qu c'est pour la vanne mais j'ai envie de répondre sérieusement parce que euh, moi je voudrais vraiment dire auprès de tout le monde Ça, c'est vraiment un avis personnel évidemment quand je parle je, je ne parle pas sous il euh, y a des choses que je ne peux pas dire mais je le dirais très franchement pour, pour pas euh, qu'il y ait de, euh, de langue de bois évidemment j'ai un contrat avec Ubisoft donc il y a des choses que je ne peux pas dire j'ai adoré Origins je le mets dans le top 3 euh, très franchement j'ai adoré Origins mais pas forcément pour ses composantes Assassin's Creed donc euh, pour répondre sérieusement à ta question évidemment on met Odyssey, parce que déjà le jeu est extraordinaire la musique est, est, est top, hein, ce qu'a fait The Flight euh, c'est vraiment, enfin euh, moi je suis euh, le, le main theme, juste musicalement je le mets au moins dans le top 10 des main themes euh, peut-être de, de tous les jeux vidéo que je connais vraiment j'adore, euh, après oui on s'éloigne un peu de l'ADN premier d'Assassin's Creed enfin vous, vous vous en rendez compte, hein, parce que voilà, vous êtes à fond dedans, mais je pense que les gens globalement ne se rendent pas compte à quel point Assassin's Creed ça va encore partir euh, très très loin, mais plus que jamais Odyssey à sa place dans, dans le concert Assassin's Creed, moi je l'assume à mort. Si tu devais euh, convaincre un fan, un fan hardcore d'Assassin's Creed parce que je ouais. pense que nos abonnés et les gens qui regardent cette vidéo à mon avis euh, sont des gens qui sont ouais. de base euh, intéressés par la licence. Mmh. Donc si tu devais convaincre un fan euh, d'Assassin's Creed de, de se rendre au concert, mmh. euh, qu'est-ce que tu dirais Pour parler sans langue de bois, on a conscience qu'un concert symphonique euh, c'est cher, il y a des places même qui coûtent plus cher qu'un jeu neuf. C'est quelque chose qui revient régulièrement, alors c'est le cas de tous les concerts, hein. c'est pas, euh, pas nous qui sommes chers. Il faut payer euh, 100 musiciens, il y a une vingtaine de techniciens. et puis, on ne fait pas d'économie d'échelle hein, comme on dit dans ce milieu déjà quand on fait ce genre de concert il y a une chose qui est très importante c'est le côté euh, communautaire la communion quand on va sur ce genre de concert déjà on est tous ensemble et souvent c'est des souvenirs qu'on garde assez longtemps ensuite on apporte des choses comme des invités ça me permet d'annoncer euh, ici et maintenant on a un invité c'est Jesper Kid qui est le compositeur historique de la saga et donc je suis euh, heureux d'annoncer euh, auprès de toi et auprès de tous vos euh, vos spectateurs qu'on aura un autre invité mmh. et donc euh, qui est Austin Wintory qui va donc venir au concert. C'est annoncé sur cette vidéo donc on annoncera tout de suite après que cette vidéo sera, sera postée et, euh, et on espère avoir d'autres surprises d'ici euh, fin octobre. Au-delà de la musique, au-delà des images, au-delà du jeu, on vit une expérience qu'on ne va pas en vivre comme, beaucoup comme ça dans, dans, dans notre vie. Si vous êtes vraiment très très, très fan d'Assassin's Creed, a priori cet événement est fait pour vous, c'est l'événement où il faut être. Et puis, euh, puis c'est les 15 ans, quoi. il y a aussi un côté anniversaire, on veut tous être là pour fêter tout ça ensemble. Et puis bon, bah atten attention, ça s'inscrit, c'est une licence française, même si elle est principalement développée euh, au comment dire au Canada, mais c'est quand même une licence française, on est une équipe 100% française sur le concert, et la première mondiale est à Paris, donc bon voilà, pour les fans francophones, c'est quand même top. Pour finir, je vais euh, te laisser développer, pour toi, quelles ont été les principales difficultés Depuis la Febrouche ouais, ouais, ouais, jusqu'au 29 octobre, ouais. les grosses difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours Alors, la plus grosse difficulté et là je vais me permettre de raconter un petit peu rapidement l'histoire de, de, de ce projet. La plus grosse difficulté, et j'en ai parlé juste avant, c'était de se dire, il euh, y a tellement tellement de choses, tellement de musique, tellement de jeux, euh, bah merde, par quoi on commence quoi. À une époque, j'avais même envie de faire un concert totalement interactif, alors ça je le dis, c'est euh, vraiment, euh, je l'ai jamais dit, mais je, voilà. Tout le côté interactif, et de se dire, le concert, en fait, c'est l'animus. Euh, vous rentrez dans l'animus, et le concert vous fait voyager dans le temps. Donc la première difficulté que j'ai eue, c'était de conceptualiser le concert. Et au final, bah, le concert, euh, il a une forme relativement classique, mais c'est bien aussi d'avoir des formes classiques. La Difficulté, c'était effectivement de se dire quel est, la, quel est le parti pris, et une fois qu'on a eu le, le parti pris, c'était de, bah, de tout simplement de, de faire des choix, et ça, j'en ai parlé auparavant. Et donc, le résultat final, bah, c'est avoir à, à Paris euh, en octobre. Et puis, euh, on vient d'annoncer d'ailleurs Barcelone en mai, je crois. Donc, les gens qui sont dans le sud de la France, par exemple, bah, vous avez Barcelone, c'est pas très loin si vous voulez aller voir le concert, et on va le jouer encore dans d'autres villes, etc., en Europe et dans le monde. Alors, pas forcément faire d'autres villes en France, mais. Bon, pourquoi pas hein, dans le futur, euh, mais pour être sûr de ne pas le louper ouais, à voilà, Paris, euh, octobre, pour découvrir tout ça. Bah écoute Romain, un grand merci. Bah merci à toi, euh, surtout, de m'avoir invité. Bah merci à toi d'avoir répondu euh, à, à nos questions, c'était euh, super intéressant. Mmh. Et puis on se donne rendez-vous le 29 octobre. Si vous n'avez pas encore euh, les billets pour le Assassin's Creed Symphonic Adventure, on mettra un lien euh, dans la description, vous pouvez euh, aller checker ça. A mmh. très bientôt Romain. <rire> Salut. Salut. Vous l'avez vu je pense à travers cette interview et tout au long de la vidéo, la musique joue un rôle majeur dans Assassin's Creed. Il suffit de quelques notes de musique pour nous remémorer les meilleurs souvenirs avec la licence et je pense ne pas être le seul à ressentir ça. Assassin's Creed Symphonique: Adventure est une proposition qui semble pour le coup réellement engagée, d'une personne réellement passionnée par Assassin's Creed, qui connaît la licence et ses compositeurs musicaux. Quoi de mieux du coup pour euh, se plonger pleinement euh, dans l'univers Assassin's Creed, puisque je pense que le spectacle va euh, beaucoup euh, jouer avec la nostalgie des fans. En tant que simple joueur et fan de la licence, j'avais euh, beaucoup de mal à trouver du contenu qui parlait de ça, et ça me tenait à cœur de l'aborder sur la chaîne. En tant que créateur de contenu maintenant, c'est un, un honneur, euh, et c'est incroyable à mes yeux d'avoir pu réaliser cette vidéo. On sera bien évidemment au rendez-vous le 29 octobre et un peu plus tard, après l'événement, pour vous en parler. Un grand merci sincèrement encore une fois à Romain du fond du cœur pour sa confiance. Tu as toute mon amitié et je te souhaite une belle réussite dans ce projet qui te tient tant à cœur. Merci à vous les gars d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous qui nous êtes fidèles depuis le tout début. On n'en serait pas là aujourd'hui sans votre soutien, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. On se donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres aventures et surtout le 29 octobre pour assister au concert à Paris au Grand Rex. N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore vos billets, il y a un lien dans la description pour aller les prendre. Ne traînez pas, je pense que les places vont commencer à se faire rares étant donné que l'événement approche à grands pas. Et sur ce, salut à tous et portez-vous bien